Eh bien bonsoir, euh, émission Radar numéro 41, on aurait dû se retrouver pour euh, le premier jour de ce mois euh, martial qui a commencé euh, glacial et, et assez difficilement, à la fois pour Marc là, qui, est der, qui est derrière son portable et qui permet justement à ces émissions radars d'avoir lieu tous les jeudis en direct de 20h30 à 21h30. Donc euh, on, est, on avait prévu ça, et puis ben, on a pris euh, une semaine de retard, donc nous sommes le 8 mars 2008, émission 41, peine de mort en circuit court. Alors c'est vrai que, pourquoi circuit court C'est qu'on a tendance à croire qu'en France, ben, la, la peine de mort a été abolie en 1981, euh, lors du premier mandat euh, de, de François Mitterrand, il y a ce tonton. Et en fin de compte, euh, eh bien on va s'apercevoir qu'il n'en est euh, strictement rien, parce qu'on meurt beaucoup, euh, surtout quand on est jeune euh, en France, euh, que l'on s'appelle Adama, euh, Rémi, euh, ou euh, avec d'autres patronymes. Donc, nous, bah, on en revient, peine de mort, on est en plein dedans. Euh, Ali euh, Mohamed al limer et ses trois autres co donc prisonniers politiques, euh, condamnés à mort en Arabie Saoudite, euh, avec malheureusement Amjad qui lui a été euh, décapité le 11 juillet 2017, donc euh, sous euh, le gouvernement de M. Macron, euh, dont certains euh, euh, stupides et dangereux personnages euh, font la promotion en nous expliquant que c'est une bonne chose, donc euh, moi je suis désolé, euh, un gouvernement français qui fait des affaires avec euh, des dictatures euh, qui assassinent des prisonniers euh, politiques en les décapitant, je ne peux pas ni m'en féliciter euh, ni considérer qu'il s'agisse là d'une excellente chose voilà donc c'est peut-être peut-être est-ce que je suis quelqu'un d'extrêmement rétrograde, de, de, de primaire ou de stupide mais bon je l'assume totalement et je veux aussi euh, parler de, de choses importantes parce que euh, cette peine de mort qu'est-ce que c'est ça, ça consiste simplement à décider qu'on va exclure du domaine des vivants une personne donc c'est un assassinat même si cet assassinat va adopter un tour légal c'est à dire que effectivement là où la peine de mort est requise il y a des juges donc il y a une société qui organise cette peine de mort donc cet assassinat légal mais cette légalité ne retire strictement rien au fait qu'il s'agit là d'un assassinat. Donc c'est quelque chose de purement prémédité et de totalement irréversible. Parce que quand on tue quelqu'un, eh bien euh, c'est totalement irréversible. Donc on ne peut pas revenir dessus. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que nous le 17 janvier 2018 donc il n'y a pas si longtemps que ça c'est-à-dire l'année 2018 n'a même pas encore fini son premier trimestre la semaine prochaine on ne sera que le 15 mars donc le 17 janvier 2018 on a eu le militant syndicaliste Georges Louis, militant CGT qui a été violemment perquisitionné et placé en garde-vue dans le cadre de la lutte contre le terrorisme donc nous l'avions reçu le 25 janvier 2018 en direct euh, au café euh, tabac Le de Jazet pour qu'il nous parle un petit peu de, de cette expérience euh, de, de notre démocratie telle que Mariana Otero et, et les Insoumis osent définir euh, la 5 République donc lui il, il a goûté de notre démocratie lui et sa compagne euh, heureusement il s'en est relativement bien sorti vu qu'il n'a pas été condamné à mort et qu'il n'est pas en prison mais par contre, ce, ce 17 janvier, ce que je ne savais pas, c'est que dans la ville où je suis né, Épinay-sur-Seine, première circonscription de Seine-Saint-Denis, là où Monsieur euh, l'intègre euh, Coquerel, euh, ex-directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, euh, s'est fait élire en lieu et place euh, euh, de l'ancien responsable du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Monsieur. Euh, Bruno Leroux, euh, qui est devenu assez célèbre avec ses filles, qui étant mineures, ont été quand même rémunérées par l'Assemblée nationale et qui a été un des derniers ministres de l'état d'urgence intérieure de François Hollande, avant qu'il passe le relais à son ami Emmanuel Macron. Eh bien, euh, ce 17 janvier 2018, à épinay sur seine trois fonctionnaires de la BAC ont tiré huit balles sur un jeune qui, qui fuyait parce que visiblement il avait peur de la police et parmi ces huit balles, il s'en est pris une en pleine tête. Voilà, donc euh, il s'est effondré et il est mort le 19 janvier 2018 des suites de ses blessures. Donc euh, les enfoirés insoumis, Ruffin, Coquerel, Mélenchon, sont directement responsables de, de, de, cette, de cette violence d'État, de cette peine de mort en circuit court, parce qu'on euh, a là trois fonctionnaires qui vont abattre un jeune. Alors, quelles que soient les raisons pour lesquelles ce jeune a été abattu, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'était pas armé. Donc, euh, pour parler de légitime défense, il y a ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que, Marc, tu m'agresses avec un gourdin, et eh bien... Euh... Avec un téléphone. Voilà, non, là, absolument. tu m'agresses avec un téléphone, mais bon, voilà. si Sur je te je réponds te prends, en te mettant un coup de micro... Je sous tous les autres, Voilà. Voilà, voilà. donc... C'est donc, donc euh... peut-être une agression, mais... Ben bah oui, tu m'obliges à utiliser ma liberté d'expression. En fait, je suis dans ton intimité. Exactement. Donc, c'est... Bon, je vais m'approcher plus en bon. bon, Voilà. Bon, donc voilà, donc c'est M. Gay. C'est du côté, hein, c'est du live, il existe bien, Je le touche, c'est bien lui. Exactement, donc ouais. Monsieur Gay Camara, qui est un homme de couleur de 26 ans, et donc il est mort le 19 janvier des suites de, de cette agression mortelle par arme à feu, qui a eu lieu à Épinay-sur-Seine par trois fonctionnaires de là-bas, qui n'ont même pas, de la part du parquet, il n'y a même pas eu de garde à vue. Il n'y a même pas eu de garde à vue de la part des trois fonctionnaires. Donc il tire 8 balles, ils abattent un jeune homme de 26 ans alors fut-il voleur de voiture fut-il euh, dealer de de, de, de drogue euh, ce que je sais c'est que ce jeune fuyait, était de dos, et n'était pas armé et qu'il est quand même abattu de 8 balles dont une dans la tête et qu'il va mettre deux jours à mourir de ses blessures et que pendant ces deux jours, eh bien, M. Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis dont des points sur Seine, la ville où je suis né cet intègre M. Coquerel n'a pas du tout été euh, concerné par la perte d'intégrité physique totale de ce jeune de 26 ans je répète « homme de couleur », parce que moi récemment, je me suis fait agresser par un homme de couleur qui m'a traité de raciste, parce que je marchais sur un trottoir d'Épinay-sur-Seine, euh, ville de la première circonscription euh, de, de Seine-Saint-Denis, et est arrivé sur moi un type sur une trottinette euh, nucléaire électrique, à fond, les ballons, à fond les ballons. Donc il y avait une voiture qui était garée sur la piste cyclable, qui est réservée aux cycles non motorisés, ou à la limite un fauteuil d'handicapé et ce type ne pouvant pas emprunter la piste, illégalement la piste cyclable avec son engin motorisé nucléairement et eh bien il n'y avait plus que moi qui marchais sur le trottoir, il m'est rentré dedans et après m'être rentré dedans et eh bien il, il, il m'a engueulé parce que, parce que en tant que piéton j'utilisais le trottoir et surtout parce que j'étais blanc d'une soixantaine d'années et lui avec ses 30 ans m'a asséné un coup de trottinette électrique où j'ai un superbe bleu euh, sur le côté de je ma... Je peux faire un petit coucou à Jean-Baptiste, je il est en direct. Ah, salut Jean-Baptiste, comment vas-tu Donc, euh, aujourd'hui, journée mondiale euh, des femmes. Eh bien... ce que ce que je avec Jean-Baptiste. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est que... Euh, la, la femme, dans beaucoup d'endroits, c'est le. Dans le prolétariat, c'est le sous-prolétariat. Mais, mais surtout, moi, je, je, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de réunions euh, sexistes, c'est-à-dire soi-disant pour défendre la femme, mais qui. qui sont réservés uniquement aux, aux femmes. Et moi, je me pose la question de ces dérives. Je crois même qu'il y a le syndicat Sudrail Sud qui s'est permis d'organiser comme ça des, des rencontres réservées à des femmes. Et même, ça va plus loin, parfois il y a des réunions de femmes entre guillemets, racisé. C'est-à-dire que si tu n'es pas euh, coloré et femme, tu ne peux pas participer. Donc pour moi, c'est antinomique avec la démocratie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le particularisme. Et ce particularisme, quand il commence à être institutionnalisé comme, comme étant un fonctionnement démocratique, eh c'est extrêmement grave. Mais on vit des choses extrêmement graves aujourd'hui. Par exemple, le, le journal Le Point a sorti une interview d'un type abominable d'extrême droite euh, M. Jean-Marie Le Pen qui écrit ses mémoires dans lesquelles il se vante d'avoir torturé et, et assassiné euh, des, des, des personnes et ce que je ne comprends pas c'est que Jean-Marc Rouillant lorsqu'il a fait la bêtise euh, de dire que les, les terroristes avaient une certaine forme de courage on l'a condamné à huit mois de prison ferme huit mois de prison ferme, et pourquoi M. Jean-Marie Le Pen non seulement s'exprime à travers des journaux, c'est-à-dire qu'il y, y a des directions éditoriales qui sont responsables et il fait la promotion de la torture. Moi, je veux qu'on m'explique dans quelle république bananière est-ce que je vis pour qu'un criminel de guerre puisse s'afficher, publier un bouquin. Et moi, je trouve ça totalement ignoble. Et aujourd'hui, dans, dans cette république bananière, il y a des gens qui se préparent à, à, à se présenter au suffrage des, des Français en 2019 par rapport à l'Union européenne, alors que les Français, le 29 mai 2005, ont refusé catégoriquement cette gouvernance de l'Union européenne. Donc, moi je le dis de très clairement. Bien sûr, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, ce Yves Le Noir qui m'a fait virer d'enfant de Tchernobyl-Bélarusse, parce que j'avais eu le culot d'exprimer publiquement mon opposition au TAFTA et à ses projets de traité transatlantique, ce type qui se permet de reprendre la propagande criminelle de l'OTAN sans, sans, sans jamais étayer euh, ses propos par rapport à la vague de ruthénium sur l'Europe qui serait venue, euh, soi-disant, du site de Mayak, alors que maintenant, suite aux mesures qu'a réalisé la CRIRAD, on sait très bien que ça ne venait pas de cet endroit-là, et eh bien que ce type puisse représenter euh, des enfants qui souffrent en Biélorussie des conséquences de Tchernobyl, je trouve ça proprement scandaleux. Parce que ce type-là est un type extrêmement dangereux, euh, euh, partisan, violent, d'une violence extrême. Et donc, moi, j'estime que ces gens-là doivent être totalement boycottés, c'est-à-dire qu'on doit, on doit les dénoncer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des, des gens qui instrumentalisent politiquement nos luttes et qui carrément les dévoient. C'est-à-dire c'est un dévoiement total. C'est comme si moi, aujourd'hui, euh, j'expliquais que ben oui, Jean-Marie Le Pen, eh bien, c'était sa liberté d'expression. Eh bien non. Moi, je suis d'accord avec Isaac Jacob. Euh, C'est-à-dire que notre ami Pierre Dac, il le disait, euh, « Toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la. » Eh bien, l'opinion de Jean-Marie Le Pen, qui consiste à dire que on peut torturer des opposants politiques et qu'on peut les tuer, ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable. Non seulement ce n'est pas respectable, mais ça doit être très sévèrement condamné. Et donc moi j'appelle la justice française, j'appelle un magistrat à s'intéresser sérieusement, à prendre le livre de, des mémoires de M. Jean-Marie Le Pen, et à décrypter ça, décortiquer ça, et à faire en sorte que ce type soit traduit devant le tribunal pénal international. Parce que ce qu'il faut comprendre par rapport à ce TPI, c'est que si les États-Unis d'Amérique ne le reconnaissent pas, c'est qu'ils ont des dizaines de militaires haut gradés, qui serait traduit devant le TPI si les États-Unis d'Amérique osaient ratifier le TPI. Donc le TPI n'est pas reconnu par les États-Unis d'Amérique. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, qui ont été financés par l'Arabie saoudite, euh, financés par toutes ces dictatures qui condamnent à mort euh, des opposants politiques, hein, ces crapules, ces ignobles assassins, euh, Saoudiens, eh bien, il faut dire ce que sont ces gens-là. Ces gens-là sont de criminels brigands. Ces gens-là doivent être mis au banc. De, de la société internationale, ces gens-là doivent être traduits au niveau du tribunal pénal international euh, et il, faut, il, il va falloir qu'ils faut de rendre des comptes cest qu'il ne peut pas y avoir les deux poids deux mesures, moi je ne veux pas que dans le territoire auquel j'appartiens on puisse mettre en prison Jean-Marc Rouillant comme si c'était quelque chose de tout à fait normal parce qu'il exprime une opinion que je ne partage pas vu que je suis non-violent et d'un autre côté Voir une crevure, parce qu'il faut bien parler de, des gens comme ont une crevure comme Jean-Marie Le Pen, euh, publier ses mémoires et s'étaler euh, dans, dans un hebdomadaire, euh, comme s'il s'agissait là euh, euh, d'une de, de, discussion euh, de salubrité euh, publique. Non, c'est ignoble. Il y a eu une, comme... une, une très grande malice en Angleterre contre le, un prince saoudien qui est venu et il y a beaucoup d'Anglais qui ont manifesté contre sa venue donc il y a une très grande opposition en Angleterre aussi oui mais par exemple pour l'opposition moi j'ai deux pétitions sur Change Org. et ces deux pétitions il y en a une qui dit très clairement que personnellement je ne veux pas que Donald Trump puisse euh, euh, séjourner sur le territoire auquel j'appartiens vu que ce type ne reconnaît pas euh, les, les droits des peuples premiers qui sont ses autres c'est-à-dire qu'il vit et il est président d'un territoire qui a été entièrement volé à des peuples autochtones de de enfin, de to la totale la, la totale. et parce qu'il faut, il faut être juste dans tout ce que l'on fait j'ai exactement la même pétition par rapport à monsieur Vladimir Poutine parce que je ne vais pas euh, euh, combattre un fascisme, ou un fasciste sans combattre l'ensemble des fascistes. Et donc aujourd'hui, moi, Roger Nimot, personnellement, je dis le fasciste Jean-Marie Le Pen doit être sévèrement condamné et dénoncé. C'est un problème de salubrité politique essentielle. Mais je dis le fasciste Trump. Et le fasciste Poutine doit être également dénoncé. Et donc, ils ne doivent plus être reçus comme des chefs d'État. Et par exemple, pour cette Journée internationale de la femme, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en en, en 2015, une femme égyptienne s'est fait assassiner devant son mari en pleine rue par un agent des forces publiques, d'une balle dans la tête, d'une balle dans la tête. On voyait les photos, son mari la prenait dans ses bras et elle s'effondrait parce qu'elle ben, perdait son sang et qu'une balle dans la tête, c'est mortel. Eh bien cette femme a été assassinée euh, et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français Le gouvernement français a signé d'excellents contrats euh, en vendant des rafales en vendant des rafales à cette dictature. C'est-à-dire que ce type sissi, si, il n'est pas arrivé au pouvoir par, euh, par une élection. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Comment, comment la crapule Hollande et la crapule Macron euh, peuvent-ils euh, faire l'objet, euh, je, je dirais presque de, de, de la part de, de, de criminels turiféraires comme M. Yves Lenoir euh, pour moi, c'est aussi ignoble que, que, que de voir un Jean-Luc Mélenchon qui cire qui les pompes à, à Chavez, de, de manière posthume. Quand on voit que ces deux filles elles sont riches euh, à, à, à, à millions de dollars, c'est totalement ignoble. Ces gens-là sont totalement ignobles. Et quand on a des gens qui, qui osent exprimer le fait que, eh bien oui... Il euh, y a certains bombardements sur la Syrie qui seraient meilleurs que d'autres. Mais tous les bombardements sont là, sur la Syrie sont ignobles. Ce qu'il faut, c'est une zone d'exclusion totale euh, de, de, du survol des aéronefs militaires. Mais qui, qui a retiré le blocus sur les armes en Syrie en 2013 C'est l'Union européenne. L'Union européenne, en 2013 a permis que l'on vende à nouveau des armes et que l'on exporte vers la Syrie. Et donc, ces hypocrites, ces salopards, parce que j'ai entendu la ministre de la Défense interviewée eh bien, elle elle, elle était elle disait qu'elle réclamait à Corée, à Cri, des couloirs humanitaires au Yémen. Mais madame, on ne peut pas euh, être schizophrène à ce point sans être traité par, par la médecine. c'est pas possible on peut pas vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui servent à, à, détruire et à bombarder des femmes et des enfants au Yémen et après dire qu'on réclame à corps et à cri des couloirs humanitaires. C'est ignoble. C'est totalement ignoble. Et donc, cette ignominie permanente, il y a euh, pas eu que ça. Mais il y, y, y a eu bien sûr la Légion d'honneur euh, euh, au, au, au prince de la famille Saoud. Mais, mais de toute, de toute façon, moi je dis c'est le syndrome d'Odiar. C'est-à-dire qu'on euh, on est là, euh, bien oui, euh, c'est le syndrome d'Odiar. C'est-à-dire qu'ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît effectivement. Mais, mais le, le vrai problème n'est pas tant qu'ils osent tout. Le vrai problème, c'est qu'à l'intérieur des médias et à l'intérieur des gens qui sont supposés représenter l'opposition en France, eh bien, il y a une absence totale euh, de sens critique, et même ça va plus loin. C'est que les personnes qui condamnent et qui disent « voilà, on n'a pas accepté ces choses ignominieuses », eh bien, ces personnes sont persécutées. Moi, j'ai été personnellement persécuté à travers des associations. J'ai été viré du réseau « Sortir du nucléaire », de ces gens qui instrumentalisent la sortie du nucléaire, alors que je le sais par ma sœur, euh, ma jeune sœur Catherine et mon père... On ne sort du nucléaire que les pieds devant. Que les pieds devant. Je le sais par des scientifiques. Du plutonium de Tchernobyl, il y en a eu jusque dans la région parisienne. Donc qu'on vienne dire « Roger Nimot raconte des conneries, moi je suis prêt, on peut m'attaquer en diffamation, en ce qu'on veut, mais la réalité elle est là et elle est indéfectible. Et, le, et la réalité de la vérité, c'est qu'elle n'a pas de date de péremption. Et aujourd'hui, on pourra nous bassiner ce que l'on voudra. Aujourd'hui, moi personnellement, je refuse d'être complice passif de criminels qui osent se présenter comme mon gouvernement. Mais ils ne sont le gouvernement de rien du tout. Parce que depuis mai 1958, suite à un coup d'état militaire, eh bien, on nous a imposé une cinquième république qui est euh, antinomique avec l'esprit républicain. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un roi élu mais jamais aucun monarque français n'a eu le pouvoir euh, de ces monarques républicains. Parce que ces gens-là se sont arrogés, notamment, le pouvoir qui ne leur vient pas de la représentation nationale de pouvoir polluer pour des dizaines de milliers d'années et carboniser des femmes et des enfants et, et polluer d'immenses territoires, c'est à dire que le bouton thermonucléaire, monsieur Emmanuel Macron n'a pas le droit ni constitutionnel ni, ni même aucun droit à l'utiliser. J'estime que il faut dès aujourd'hui démonter totalement nos arsenaux thermonucléaires terroristes, qui sont la marque même de toutes ces dictatures électoralistes. Et ces dictatures électoralistes, elles sont promues principalement par des gens comme Ruffin, des gens comme Coquerel, des gens comme Mélenchon, qui sont les, les mange-merdes de ce système néocolonialiste, euh, qui sont pour moi, j'irais presque la voix armée, qui sont les gens qui font qu'aujourd'hui on a Emmanuel Macron, comme grâce à eux hier, on a eu François Hollande. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on critique, eh bien il faut critiquer la Ve République qui est une dictature, et ça depuis mai 58. Donc au lieu de vouloir célébrer mai 68, qui a été le moyen par, par les États-Unis de transformer une défaite militaire... En, en une victoire de propagande et eh bien il va falloir condamner très fermement mai 58 et mettre à bas euh, tous les pantins, toutes les potiches du NPA, aux insoumis et tout ça qui viennent nous faire croire que nous sommes dans notre démocratie comme Marianne Otero qui fait son film Notre démocratie, il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de démocratie je le dis en mon nom, je le dis au nom d'Ali je le dis au nom de Gay Camara 26 ans, assassiné de 8 balles dont une dans la tête par la BAC, Brigade anticriminalité Brigade anticriminalité, On a des assassins payés par l'État français qui tirent sur des jeunes et qui n'ont aucun compte à rendre, qui ne font même pas de garde à vue. Et ça, avec la complicité de Monsieur Coquerel. Et quand on ose dire que ce monsieur Coquerel est un criminel, eh bien, on a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent Mais non, c'est un homme intègre. Eh bien, non, monsieur Coquerel, vous n'êtes pas un homme intègre. De la même manière, monsieur Ruffin, quand vous refusez d'apporter votre soutien à la famille d'Adama Traoré, vous vous comportez comme un salopard. Ce que vous êtes, vous ne valez pas mieux que madame Marine Le Pen. C'est ce racisme institutionnel euh, français qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, est une est vraiment une gangrène interne à la Vème République. Donc il faut mettre fin, on n'a pas rien à espérer d'une sixième République à partir du moment où les gens qui écriraient la Constitution sont les gens qui ont servi la soupe depuis 60 ans à ces ignobles <rire> système, Donc, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, arrêter de dépenser 5 à 6 milliards d'euros tous les ans d'argent public qui vont dans des groupes comme Safran, comme EADS, pour entretenir des armes thermonucléaires qui sont des armes terroristes. Donc, il va bien falloir écouter des gens qui se font virer de la maison de vigilance de Taverny, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils vont continuer à jeûner à Taverny contre les armes thermonucléaires françaises, et donc il faut faire fermer sa gueule à ce petit con de Roger Nimaud. Et quand Roger Nimot explique que non, il ne faudra pas voter pour François Hollande en 2012 parce que les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent, eh bien oui, on vire Roger Nimaud du réseau sortir du nucléaire alors qu'il y a payé ses cotisations. On le vire comme, comme un mal propre, parce qu'il parce qu ne faut pas dire qui est qui. Et c'est une instrumentalisation de nos luttes, c'est une instrumentalisation de nos vies. Aujourd'hui, il n'y a personne au niveau politique en France qui est capable de dire « On s'est fait, les peuples algériens et les peuples français, en mai 58, se sont fait voler leur destin, se sont fait voler la possibilité de s'autodéterminer. » Et donc, aujourd'hui, nous sommes réellement dans des dictatures. Et la non-reconnaissance du vote blanc et le fait qu'il y ait des découpages électoraux, c'est-à-dire que vous avez des députés qui sont élus avec 300 000 voix et d'autres avec 100 000 voix. Et les gens trouvent ça tout à fait normal. C'est la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. Ce sont des découpages électoraux. C'est un système électoraliste qui permet à des minorités de s'imposer avec l'apparence de la démocratie. Mais c'est une dictature. C'est une dictature totale. C'est une dictature plutocratique par découpage électoral. Donc, tous les gens qui osent prétendre le contraire et qui, et qui créent des films autour de commissions, debout de mes fesses, les Xavier Renault, qui rejoignent les Insoumis pour service rendu, pour avoir empêché le 31 mars de, de, de 2016, quand il y avait quand même le, un des un des quatre générateurs de vapeur du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel en Normandie, qui s'est cassé la gueule, qui a fendu la piscine et qui a cassé le bloc réacteur, ce qui fait que le réacteur est à chaise définitivement, eh bien au lieu de parler ça, la presse nous a parlé de nuit debout, nuit de merde, avec des gens comme Xavier Renou, comme Ruffin, qui ont fait en sorte d'éviter la grève générale interprofessionnelle. Parce que s'il y avait eu grève générale interprofessionnelle, eh bien ces élections pestilentielles n'auraient pas pu se tenir. Voilà et l'autre salopard de Mélenchon qui a refusé toutes les primaires parce que c'est un beau primaire eh bien lui, il ne pourrait pas aujourd'hui en croquer de la première et de la deuxième fraction du financement public dans le cadre des lois iniques de la 5 République sur le financement des partis qui fait qu'aujourd'hui, vous financez le parti de l'abominable Jean-Marie Le Pen qui se vante dans les médias d'avoir de torturé des gens voilà ça, ça, ce que tu dis là est très important à mon avis c'est que euh, en 91, euh, sous prétexte de moraliser euh, la vie politique, ce qui est quand même... Euh, bon, tu as rappelé beaucoup de faits. Alors après, euh, quand on a une, une pensée pointue, on n'a pas forcément euh, un accord euh, euh, unanime. Bon, mais justement, le débat est là pour ça. Parce que s'il n'y avait pas de débat, il n'y aurait plus de vie. Bon, mais c'est vrai que euh, les, les partis politiques sont très loin euh, d'être d'une moralité élevée. Et même le plus souvent, euh, les arguments que, que tu donnes, très incisifs, certains vont dire trop incisifs et trop péremptoires, bon, sont quand même euh, percutants. Et visent juste. Bon, alors on a voulu moraliser cette vie politique, parce qu'il y avait des fausses taxes, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a fait Finalement, on a subventionné tous les partis par la loi de 91. Et euh, le parti donc de, de Le Pen, qui n'était pas énorme. On voit, bah, petit à petit, comme dans une course de, de chevaux, il est passé devant tous les autres, jusqu'à passer même devant la droite aux élections européennes de 2014. Donc leurs caisses sont complètement pleines. Là, on dit qu'ils doivent 400 millions d'euros à l'Europe, mais si, bah, parce qu'ils ont fait des faux, hein, des malversations, etc., enfin bon. Hein. Euh, s'ils si doivent 400 000, 400 000, 400, 000, 400 000 euros, s'ils si, si doivent 400 000 euros, on peut imaginer que combien ils ont pris et reçu. C'est énorme. Et ça, c'est très grave, parce que du coup, les, les autres euh, groupes de citoyens qui voudraient euh, apporter leur voix dans le débat, bah, sont asséchés complètement. Ils comptent vraiment, comme on dit, comme disent les enfants, pour du beurre, parce que les autres ont des moyens, une logistique énorme. Et c'est vrai que, euh, justement, tu parlais, de nuit Debout, si euh, un, un mendiant... Euh, se procure un euro et va prendre un café au comptoir, ici. Avec la TVA, il paye 19% de son euro, donc 19 centimes d'euro. Sur ces 19 centimes, il n'y a pas tout à fait un centime, bien sûr, mais il y a peut-être un centième de centime qui tombe directement dans la poche du FN. Ce qui est quand même, euh, quand même la meilleure, si on peut dire. Hein, voilà. Mais donc là, il y, y a un grave problème, c'est que euh, le système se reproduit et se bloque Hein, c'est presque, voilà, le système se reproduit, euh, s'engendre lui-même, un peu comme une machine folle, et se bloque finalement. Ce et c'est comme ça qu'il obtient les complicités de beaucoup de personnes qui osent se présenter comme des progressistes alors que ce sont de futurs rétrogrades, euh, notamment quand on parle du travailleur détaché de l'Union européenne et qu'on vient expliquer qu'il va, qu va voler. Euh, le pain du travailleur national. Moi, moi j'estime que euh, c'est n'est pas une faute, c'est pas une erreur, c'est un propos euh, extrême-droitier d'un homme d'extrême-droite, euh, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, à 30 ans, était sénateur. Il est devenu sénateur grâce à la famille Dassault. Donc, ce type est une pourriture dès l'origine. Dès l'origine, c'est-à-dire un est il a intrinsèquement, euh, il a la marque de ce qu'il est. Un larmin euh, d'un système euh, de marchands d'armes, euh, un système militariste. Moi, personnellement, oui, je suis anarchiste et anti-militariste. Euh, je, je suis aussi contre les États-nations, parce que j'estime que les États-nations euh, sont à l'origine des problèmes et jamais à, à l'origine d'aucune solution. Et on le voit bien avec euh, ce qui se passe euh, euh, en Palestine c'est pas en créant un État palestinien face à un État israélien qu'on va régler des problèmes, on va au contraire aller plus en avant dans l'affrontement donc il y a des territoires il y a des peuples euh, c'est la reconnaissance des peuples et aujourd'hui sur Terre aucun peuple n'a strictement aucun intérêt à déclarer la guerre à un autre peuple donc pourquoi est-ce qu'il y a des conflits il y a des conflits entre États, nations. et quand on le voit en Syrie il euh, y a beaucoup de gens qui se permettent de dire euh, euh, par rapport au régime dynastique de la famille Assad que c'est une dictature je ne leur donne pas tort mais seulement c'est une dictature syrienne euh, donc quand je vois des turcs des français, des américains des russes qui viennent euh, qui, qui viennent Faire plus que de l'ingérence, c'est-à-dire qu'ils viennent s'ingérer militairement, qu'ils viennent bombarder les populations. Ben, j'ai rien à écouter de ces gens-là. J'ai rien à écouter de Monsieur Poutine, j'ai rien à écouter de Monsieur Macron, j'ai rien à écouter de Monsieur Trump. Ces gens-là sont des assassins, ces gens-là sont des criminels. Ils n'apportent à la Syrie que du malheur. Mais ce qu'ils apportent à la Syrie, c'est aussi ce qu'ils apportent à tous les autres États-nations. Parce que en fin de compte, ils n'ont aucun respect des peuples. Parce qu'effectivement, en Syrie, il y a toujours eu des Kurdes. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent nous, nous faire croire qu'on découvre les Kurdes syriens et que, que leur donner des armes ou les trucs, c'est leur rendre service, mais c'est plus que de l'hypocrisie, c'est réellement criminel. Donc euh, qui sont les gens qui réclament une zone d'exclusion aérienne totale euh, en, en Syrie qui sont les gens qui réclament un embargo total sur les armes en Syrie Voilà les gens qu'il faut écouter. Tout le reste, tout le reste, ce sont que propos de gens qui sont au service justement d'État-nations ou de transnationales, dont les intérêts est de vendre des armes, euh, de placer leurs hommes et, et, et, et d'agir euh, sur un territoire auquel ils n'appartiennent pas, que, et, et, et en plus de donner des leçons. Voilà, euh, moi, moi je, je, je pense aux femmes et aux enfants qui crèvent tous les jours en Syrie, qui crèvent du blocus euh, dans la bande de Gaza, tous ces gens qui sont otages euh, de ces politiques justement internationales, qui sont otages de cette hypocrisie de l'ONU, qui ose reconnaître dans son Conseil de sécurité cinq nations terroristes thermonucléaires, à citer la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France et la Fédération de Russie. Donc comment est-ce qu'on peut espérer un monde euh, en paix ou avec une stabilité quelconque quand les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont des États-nations crapules qui disposent d'arsenaux thermonucléaires qui leur permettent d'exercer un chantage terrorisme total sur l'ensemble des populations de la Terre. Il faut qu'on m'explique. Donc... Quand Jean-Luc Mélenchon ne remet pas en cause l'arsenal thermonucléaire français, eh bien, ce type est un réactionnaire qui est complètement dans cette mouvance internationaliste. Et nous, justement, on est pour une mouvance interpopulaire. C'est-à-dire, ça fait une sacrée différence. C'est que nous, les gouvernements fuck. On n'en a rien à battre. Euh, les élus fuck, surtout les élus de la Ve République. Aucun donné légitime. Donc euh, euh, vous pouvez vous coller vos petites écharpes euh, dans le fondement, vous n'avez aucune légitimité. Aucun de, dans l'échiquier politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, n'a aucune légitimité. Parce que cette pseudo-république bananière, elle s'est constituée par des parachutistes qui ont sauté sur Ajaccio, qui ont pris la Corse et qui ont imposé par chantage le retour d'un général, le général de Gaulle, qui avait des accords avec la junte militaire en Algérie. C'est pour ça qu'on a continué les essais à Reagan euh, après la pseudo-indépendance. Donc, aujourd'hui, les peuples algériens et les peuples français doivent reprendre leur décès en marche de manière interpopulaire donc pour moi il ne doit pas y avoir ni une Algérie française ni une France algérienne il doit y avoir des peuples sur les territoires français et sur les territoires algériens qui mettent au pas l'ensemble des militaires et qui leur disent les militaires dans les casernes dorénavant c'est nous le peuple qui allons diriger nos territoires comme nous le voulons donc il faut des communes libres on n'a pas besoin d'un état-nation on n'a pas besoin d'un gouvernement central il faut des assemblées régionales des communes libres, il faut justement tout, tout ce dont l'Union Européenne ne veut pas, parce que c est, c est ce, ce monde d'autogestion et la négation même de toutes ces constructions artificielles internationales qui ne sont là que pour signer entre elles des traités entre transnationales et donc le CETA, le TAFTA euh, l'ALENA et tout ça c est, c est, je dirais que on n'a même plus besoin de les combattre à partir du moment où on a compris d'où viennent ces ignobles traités et moi j'avais repris comme ça la parole d'un Indien qui, qui avait dit voilà, euh, euh, nous euh, euh, tous les traités qu'on a signés on les a respectés et vous tous les traités que vous avez signés, vous les avez jamais respectés. Donc oui, au, au nom des peuples autochtones euh, de l'île de la Tortue, donc du territoire des États-Unis euh, d'Amérique, je dis non, il n'y aura jamais aucun accord avec euh, les colons de, de, de, des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ne respectent déjà pas leurs autres qui sont les autochtones. Donc moi, le, le, mon, mes, mon organisation interpopulaire se rapprochera euh, de ces peuples quand je recevrai des Lakota. Euh, euh, quand je recevrai des peuples premiers de ces pays et, et qui expliqueront comment maintenant on va gérer les, les territoires comment on va empêcher euh, les pipelines de, de, de polluer comme, comment, on va, comment on va en finir euh, de l'extractivisme euh, avec euh, ces, ces, cette fracturation hydraulique qui est en, qui est en train de, de détruire euh, le, la la lymphe même d'un territoire en détruisant ses nappes phréatiques, en, dé en détruisant sa vraie richesse vivante. C'est-à-dire que la pureté de son eau, la salubrité de sa terre, un air respirable, aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir d'achat dont nous avons besoin. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de raccaperer notre pouvoir d'être et notre pouvoir de décider ce que nous serons. Et donc, on doit mettre à bas les oliviers d'assaut qui se font réélire haut la main dans le, dans le Val d'Oise, alors qu'ils ont des casseroles judiciaires qui leur traînent au cul, alors que ces gens-là gèrent au niveau de l'Assemblée nationale L'association d'amitié France-Arabie Saoudite. Il y a une amitié entre les États-nations crapules. Ah, viens que je te fasse un gros bisou, monsieur Saoud. Tu m'achèteras mes petits avions. Ah, bah ben non, il n'y a pas conflit d'intérêt. Aujourd'hui, on peut être dirigeant du groupe SOC dirigeant du groupe Dassault et député à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas conflit d'intérêt. Voilà. Non, non, il n'y a pas conflit d'intérêt. il faudrait vraiment être un abruti comme Roger Nimot pour oser croire qu'il y a conflit d'intérêt. Donc moi je demande à ce que cet Olivier Dassault passe en justice, mais aussi qu'on lui retire son mandat de, de député. Il n'a rien à foutre à l'Assemblée nationale ce type. Il ne peut, peut pas être jugé parti, il ne peut pas d'un côté réclamer le retour de la peine de mort en France pour terrorisme, alors qu'il est cul et chemise avec les gens qui financent le terrorisme. C'est pas possible. Il faut qu'on m'explique. C'est extrêmement grave. Hein et c'est pas les petits cons de Ruffin, les petits cons de Coquerel, les petits cons de Mélenchon qui vont vous parler de ça. Parce que ces petits branleurs, ils sont en admiration devant la famille Dassault. Enfin, je devrais dire la famille Bloch. Parce que, parce que quand ils ont fabriqué des, des, des avions qui étaient d'excellente qualité et qui nous ont été envoyés en camp de concentration parce qu'ils avaient le malheur d'être juifs, ben oui, c'est ce qui s'est produit. Eh bien, eh bien, au lieu de revendiquer le fait d'être juif, ils, ils sont passés à l'Église catholique, apostolique et romaine. Et c'est vrai que vendre des armes, ça correspond beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi, je, quand je vois le pape François, je me dis, ben oui, effectivement, il a une tête de marchand d'armes lui aussi. C'est-à-dire qu'on on voit réellement le confessionnalisme, ce qu'il ce qu a de plus odieux. C'est-à-dire qu'on on est là avec des gens qui théoriquement doivent défendre euh, la vie et qui sont les, en, en plein dans, dans les financements les plus crapuleux. Il euh, ne faut pas oublier quand même que le Vatican, c'est 1922, c'est avec les, fa les fascistes italiens qu'ils que ont réussi à réobtenir un, un État l'état du Vatican, c'est-à-dire c'est une c'est une puissance c'est une puissance financière le Vatican c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est pas ce sont pas des doux rêveurs ces gens-là c'est une secte qui a réussi et c'est une secte extrêmement dangereuse donc il faut comprendre que en France avec nos impôts on finance beaucoup d'enseignements privés qui dépend de, de ces gens-là. Et moi, je croyais qu'en 1905, on avait créé une loi euh, que normalement la laïcité était totale, mais c'est faux. On le voit bien, euh, euh, que ce soit Chirac, euh, Hollande, Macron ou Sarkozy, les accointances qu'ils ont euh, avec euh, euh, tout, tout le confessionnalisme C'est-à-dire que sous, sous prétexte de laïcité, euh, ils passent des mains derrière le dos de, de, de, de, de, de de tous ces rétrogrades qui normalement devraient contester la société capitaliste parce que théoriquement, les trois religions, grandes religions monothéistes condamnent les taux d'intérêt. Et pourtant, ces gens-là sont les gens qui tiennent les euh, banques, qui tiennent, euh, bah, tiennent l'argent. Euh, ouais, hein. voilà. Et puis, et puis d'un autre côté, on a les anthroposophes aussi. Ce qui est pire que ça, c'est qu'on a, a des sectes et notamment euh, proche de Steiner, qui a été un inspirateur des nazis, euh, tout ce qui est l'anthroposophie et le transhumanisme, qui est en plein surgissement New Age à l'intérieur de nos sociétés. Et ça, ce sont vraiment des, des crapules d'extrême droite. C'est presque aussi puant que du Soral. Que... Donc il faut il faut bien comprendre que que aujourd'hui, euh, c'est comme la... Il s'appelle comment aussi la... C'est l'autre des enfin, tu sais, les sexes qui viennent des états unis la scientologie, Moon, tout ça. Eh bien, toutes ces crapules-là, ils ont, ils ont pignon sur rue. Et ils ont pignon sur rue en France. Parce que comme on est dans un système de plutocratie, eh, eh bien, ces gens-là, ils, ils mènent leur barque, que tout va bien pour eux, ils font, ils font de belles carrières, ils sont reçus, on leur donne des, on leur donne des gigouillettes. Et pourquoi pas? Tiens, voilà une idée, monsieur Macron. Vous devriez de décorer monsieur Jean-Marie Le Pen pour un service rendu à la Ve République. Ça, ça, ça me semblerait euh, judicieux. Ça me semblerait extrêmement judicieux que de, que de décorer cet homme-là pour son mérite, quoi. Il a déjà décoré sa fille en disant qu'elle avait une part d'humanité. Ce qui est grave, parce qu'il a dit qu'elle a une part d'humanité, alors que, bon, euh, bien qu'ils aient pris une femme pour, euh, pour essayer de lui bien présenter... Bon. Euh, sur tous les sujets sur lesquels on, euh, elle a à se prononcer, elle est complètement euh, violente et, et sans, sans la moindre pitié. Hein. Elle veut que, que, que, les, que, que les pauvres rasent les murs, que les étrangers rasent les murs, que tout le monde. Quand elle dit euh, les, les petites mosquées discrètes, Enfin, on entend bien dans son discrète que, bon, elle est très. Elle est aussi violente que Thatcher. bon. Alors je ne vois pas la, la part d'humanité, bon. Mais pourquoi elle dit ça eh bien, parce que sinon, eh ben, Tintin pourrait être président. Il faut donner des gages. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il ne décore pas le père, mais il a déjà décoré la ville, finalement. Alors maintenant, bon, il y, y a la petite fille là, qui euh, s'est moussée euh, la semaine dernière aux États-Unis. Euh, très bien reçue hein, par euh, de la droite, si j'ai bien compris, trumpiste, hein, pas, sans aller chercher le couple Luxembourg qui existe quand même encore là-bas, et qui a, qui, a, qui a tué à Charlotteville euh, une personne. Euh, euh, qui était. Euh... Avec une automobile écrasée, militante. Bah, voilà, écras... ah, oui. Et puis, alors après, ils l'ont même acharné sur elle, hein, oui, la oui. pauvre. Hein, c'est vraiment. C'est pas, euh... pas un coup de, de folie. Alors, c'est comme ce qui s'est passé en Italie où on a dit. Euh, parce que. Le... Ce qui s'est passé euh, euh, à Macerata, euh, en Italie, euh, donc, euh, où il y a six personnes qui se sont retrouvées avec une balle. Euh, voilà. euh, alors, euh, on a dit. Euh, le 3 février, hein, et puis ensuite il y a eu des élections euh, bien tristes pourtant, parce qu'une fois qu'on voit ses conséquences, on devrait quand même réfléchir. Ce qui est terrible, c'est que c'est l'incapacité des individus qui composent le système de réfléchir sur le système lui-même. Alors encore plus de, de l'infléchir. Hein. Bon, les gens ont été entraînés, et voilà, on a eu des résultats. Non, mais Alors, que, moi, je ne crois pas, parce que euh, en France... Je sais, il reste des intellectuels, même si, même s'ils sont extrêmement marginalisés. Seulement dans les médias, euh, ne passent que les, de que les, les, les ânes stupides, les non, crétins, non. des, des, ah, Tien Chouard, formaté, des alain des enfin, tout, tout, tout, toute cette bouze a un accès euh, voilà. euh, aux, aux médias. Mais la réalité, c'est que les intellectuels, eux, à la fois, euh, ne sont pas invités par les médias et à la fois aussi, refuseraient de passer dans les médias, parce que, regarde nous enfin direct. Donc, euh, bah, si je dis une connerie, elle est passée, voilà, j'ai dit une connerie. Le, le, le, direct évite le montage. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les émissions de direct, ça n'existe quasiment plus. Oh, parce que, oh, il ça faut ça se couvrir, coupé. il faut, il faut pouvoir oh, se couvrir, il faut pouvoir couper la gueule du mec qui a dit le truc, qui était, qui était un peu de travers. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens qui, qui se gargarisent de démocratie dans un système totalement pourri, ils visent quoi? Ils visent 2019, et la gouvernance de l'Union Européenne. C'est-à-dire quelque chose que les Français ont refusé le 29 mai 2005 par référendum. Donc moi je dis, soyons clairs, pour être insubordonnés, non violent et actif, il faut simplement organiser le boycott de ces, de ces déchéances électorales prochaines de 2019 en disant très clairement à l'Union Européenne, tes élections, tu te les colles dans le fion, on aura, y aura, on ne votera pour personne, ni du NPA, ni pour personne. C'est-à-dire que dorénavant, moi je le dis, moi le drapeau français, je me torche avec, euh, le drapeau de l'Union Européenne, je me torche avec, parce que pour moi, les drapeaux sont les linceuls des peuples. Donc je le dis très clairement. Non, euh, sont, okay. les, les drapeaux sont tous les linceuls des peuples. C'est pour ça que les seuls drapeaux que je trouve euh, intéressants, c'est le drapeau blanc, parce qu'il ressemble vraiment à un linceul. C'est-à-dire que c'est celui-là, on te met dedans et on t'enterre. Ou le drapeau noir. Ou le, ou le drapeau noir, parce qu'il il est un vrai signe de deuil. Il, il est effectivement le signe de l'anarchie. La, de et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sociétés hyper violentes, ces sociétés justement où la peine de mort devient de plus en plus en circuit court, c'est-à-dire qu'elle est extrajudiciaire. N'oublions pas que François Hollande a fait assassiner. 42 citoyens français à l'étranger de manière extrajudiciaire pendant, pendant son mandat, et eh bien cette peine extrajudiciaire en circuit court, elle est la marque des sociétés hyper hiérarchisées et dictatoriales, et donc on le voit, ce n'est pas l'anarchie qui est dangereuse, l'anarchie ne tue pas, c'est la hiérarchie qui tue, voyez, voyez ces, ces jeunes qui sont mmh. condamnés à être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public et eh bien c'est une société hyper hiérarchisée euh, c'est une société hyper organisée c'est une hiérarchie. société confessionnelle c'est une société qui n'a rien à voir avec le pouvoir horizontal qui n'a rien à voir avec l'anarchie et les peuples ont beaucoup espéré de l'anarchie mais l'anarchie ça signifie la responsabilité l'anarchie, l'autogestion demande une réflexion de l'intelligence et donc tout ce que les médias ne veulent pas les médias ne veulent pas que vous pensiez les médias ne veulent pas que vous sachiez que vous pouvez vous occuper de vos affaires et que d'ailleurs la seule personne qui peut bien s'occuper de vos affaires c'est vous et c'est personne d'autre et donc c'est ce message là que nous devons passer en priorité et surtout dénoncer parce que pour moi, il y a pire que Le Pen, il y a pire que la droite qui est actuellement au pouvoir, il y a pire que le MEDEF, Il y a, ce sont les gens qui accompagnent tout ça, ce sont les gens qui font qu'il y a un Pierre Gattaz, ce sont les gens qui font qu'il y a un Emmanuel Macron, et, et donc ces gens-là, ce sont les états-majors des syndicats et les états-majors des partis politiques qui sont complices de ce système qui en croque et qui en bouffe, et notamment, on le sait, à travers la Fédération de la métallurgie du MEDEF, qui pendant des décennies... Et je pense qu'ils continuent aujourd'hui à distribuer des centaines de millions d'euros euh, à ces braves gens et des postes comme Madame Nota qui s'est retrouvée au Conseil économique et social. Enfin, euh, ces gens-là, une fois qu'ils ont réussi à, à empêcher ou à arrêter des grèves, eh bien ils sont, ils sont fort bien récompensés d'avoir trahi euh, les travailleurs. Donc aujourd'hui nous avons. Euh, des partis politiques qui trahissent les citoyens parce que les états-majors ont des intérêts euh, qui ne sont pas les intérêts des citoyens et nous avons des états-majors syndicaux qui trahissent les travailleurs parce que leurs intérêts ne sont pas ceux des travailleurs Donc ben de en circuit court, je, te coupe parce oui. que, euh, je pense à une situation non, je... je... Ouais. Oui. Un, il y a un an jour pour jour on a poussé un militant à bout euh, qui s'est foutu sur la voie, sous la voie 1 en euh, gare de Paris-Saint-Lazare. Oui. Il s'appelait Édouard. Oui, Edouard, Edouard le cheminot s'est suicidé. Mais oui. Justement, ton titre me faisait un peu penser aussi au monde du travail euh, actuel, sous sa forme, qui est quand même assez répressif ou ceux qui essayent un petit peu de, de s'opposer un petit peu à toute cette question ben Moi, je vais te répondre comme, euh, comme le faisait Albert Jacquard. Albert Jacquard l'a bien expliqué dans, dans un de ses livres. Il a dit, voilà, il y a, a l'armée, ou la démocratie, tu l'oublies. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de voter, tu dois obéir aux ordres. Et il y a l'entreprise, qui est l'autre... Euh, euh, je dirais, lieu de gouvernance euh, dictatoriale un où tu produis, tu fermes ta gueule et donc euh, aujourd'hui la société française en étant euh, à la fois militarisée et entrepreneuriale et, et de manière avouée une dictature parce qu'on extrait et c'est pour ça que l'abolition du salariat euh, pour permettre d'arriver dans un monde où, justement, la décision de ce que l'on produit, de la façon dont on le, le produit, soit liée au travailleur et gérée par le travailleur, eh bien, ça implique un complètement un autre monde. Et c'est la fin, justement, de ce monde du travail euh, qui est tant euh, euh, promu par euh, les Yulentas, par tous ces pseudo-anarchistes, ces pseudo-hommes de gauche, parce qu'ils en ont plein la bouche, parce que ce sont des nationalistes... Euh, alors d'un coup ils agitent un drapeau grec après ils agitent un, un drapeau français et, et, et, et, et, on, et, on est, et on est tous on fait partie du monde du travail, du monde des travailleurs. et eh bien non, le monde du travail, ce sont beaucoup de travailleurs pauvres, de gens qui sont exclus carrément de la société. Et il faut mettre fin à ce monde du salariat. Et donc l'abolition du salariat, c'était une des revendications de Karl Marx. Et nous, moi en tant qu'anarchiste, ça reste une des revendications premières. Parce que si on veut organiser le monde de manière démocratique, eh bien il faut concevoir complètement différemment nos façons de produire, nos façons de consommer parce que c'est dans la production et dans notre consommation qu'existe la démocratie si cette démocratie n'existe pas eh bien nous sommes dans le monde d'aujourd'hui où des industriels de l'amiante peuvent euh, euh, broyer de l'amiante la disperser dans l'atmosphère et puis des décennies plus tard ben ce sont des gens qui meurent euh, d'asbestose et puis hein, on ose te dire que c'est la fausse ça a pas de chance c'est le pourcentage d'enfants à 30 km autour de toutes les installations nucléaires françaises qui, qui ont des leucémies, hein ah bah oui, il y a bien un pourcentage de plus de leucémie mais c'est la faute à pas de chance Eh bien non, c'est la faute à Orano, c'est la, la faute aux, aux personnes qui réalisent des plus-values, parce que cette électricité pas chère, ce fascisme militaro-industriel, nucléarisé, mondialisé, voulu par l'ONU, voulu par les instances internationales, eh bien, c'est ce fameux silence des pantoufles nucléaires qui vient se substituer au bruit des bottes et donc les hordes nazis ne sont plus là, faisant le pas de loi. Aujourd'hui, c'est le pas de la loi, de la loi unique inspirée par le MEDEF et fomentée par toutes les crapules de la pseudo-représentation nationale qui nous ont trahis en 2008. Et donc boycott de cette inique 5ème République, boycott des élections de la gouvernance de l'Union Européenne antidémocratique qui a décidé de privatiser tous les services publics contre la volonté des peuples français. Voilà, et eh bien je vous dis à la semaine prochaine.